vas d'aller voir ton médecin. Tu ne poses pas de questions. On va voir ton médecin. Mais si je veux voir côté subtil, au niveau de ta structure, euh, ouais. euh, Hémisphère droit, alors ça me renvoie une énergie intra-utérine. Des émotions, alors il y a des. Ah putain, c'est un. C'est pas agréable. C'est un mal-être intra-utérin de ne pas pouvoir trouver tes appuis à l'extérieur. Ouais, ça m'envoie ça. Tu, tu cherches des appuis à l'extérieur, tu cherches quelque chose auquel te rattacher pour pouvoir être stable. Tu aimerais vivre avec toi, mais tu ne te sens pas... Tu, tu as l'interdiction de vivre avec toi-même, comme si tu étais séparé d'une part de toi que tu cherchais depuis des années, qui était juste à côté de toi, mais que tu, que tu avais l'interdiction de tourner la tête à droite pour voir qu'elle est juste là. Et si je ramène ça dans ton, au niveau de la matière, ça me parle que tu ne te fais pas confiance. Tu ne te fais pas assez confiance. Et je dirais même que tu te détestes. Je dirais même que tu ne te veux pas que du bien. Parce qu'il y a un élan d'autodestruction. Et sous cet élan d'autodestruction, il y a, alors ça m'envoie de l'énergie, une énergie maternelle. Ça m'envoie, ah ouais d'accord, les, viciss les vicissitudes de la vie, tous les... toutes les choses que tu n'as pas pu avaler, qui te sont restées en travers de la gorge qui n'ont pas été exprimés, ça m'envoie ça pour toi. Donc je te pose la question, à qui tu n'as pas dit tes quatre vérités À qui tu n'as pas dit ces quatre vérités Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas de jouer franc jeu Où est-ce que tu te caches Derrière quel masque tu te caches Pourquoi est-ce que tu restes sur une sorte de, entre guillemets, piédestal qui, de toutes les manières, t'épuise et te rend malade. Pour le groupe, qu'est-ce que ça renvoie Acceptant l'altérité. Euh, J'aime dire tout et son contraire. Tout à l'heure, je vous ai dit, enfin, ce que ça me renvoyait comme information pour le groupe, c'est d'être aveugle et sourd à l'extérieur. Là, je vous dis le contraire. Regardez attentivement ce qui se passe à l'extérieur. Qu'est-ce que le miroir mêmes matières vous renvoie et surtout, allez voir à l'intérieur qu'est-ce que ça vous fait. Qu'est-ce que ça vibre Comme incertitude. Ça vibre, incertitude, en fait, pour le groupe. On est incertain de l'extérieur parce qu'on est incertain de soi. même On est incertain du, fut du futur parce qu'on n'est pas sûr de qui on est. Voilà ce que vibre le groupe ce soir.